Salut à tous les amis, c'est Val et bienvenue sur la Assassin's Creed Experience. J'espère que vous allez très très bien. On se retrouve aujourd'hui avec Aurélien. Salut Aurélien, comment vas-tu Et Val, bah écoute, ça va bien, merci. <rire> aujourd'hui, on va parler euh, de quelque chose qui est pas incroyable, enfin d'une nouvelle rumeur qui vient de tomber sur euh, ce qui serait le prochain Assassin's Creed. Alors vous le savez, des rumeurs, il y en a 10 millions. 10 millions qui sortent toujours, qui sont plus ou moins fiables. Alors En l'occurrence, celle-ci, euh, elle nous semble pas super fiable et le concept nous paraît. Pas tellement ouf, et euh, nous on va vous expliquer un petit peu toute cette rumeur et vous dire pourquoi tout simplement on n'accroche pas. Ouais, au-delà de ça, euh, c'est aussi bien de préciser que d'habitude on parle pas énormément sur toutes ces rumeurs parce qu'on veut pas perdre de crédibilité par rapport à vous, mais là, bah, disons qu'elle nous a un petit peu sauté aux yeux et on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de vous montrer le pourquoi du comment. Ça nous semble un peu bullshit. Ouais, ça nous a titillé un peu la membrane, quoi. On a vu ça, on s'est dit, oula, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et on en a, on en a parlé un petit peu entre nous et avec d'autres, d'autres gens fans de la série et qui font partie de la Mentor's aussi, et je pense qu'ils se reconnaîtront. Et on trouve ça un peu bancal, quoi. Donc, c'est vrai que, bon, c'est vrai que c'est quelque chose de de, de, de particulier. Après, bon, voilà, encore une fois, on est très intéressé d'avoir vos avis quand on aura expliqué un petit peu plus tout ça. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos meilleurs commentaires, voilà, et on, on fera un plaisir de, de, de lire tout ça et d'y répondre, comme d'habitude. Bon du coup, euh, mon cher Valou, elle nous parle de quoi cette rumeur exactement Alors cette rumeur, elle nous parle euh, d'un Assassin's Creed qui serait à la base sorti en 2021, mais euh, qui a été retardé du coup en 2022. C'est un leak qui vient de 4chan, euh, donc, euh, qui est un, un genre de site forum qui est très souvent réputé pour être... C'est même pas de la réputation, c'est genre plus ou moins fiable, tu vois, enfin... Ouais, souvent, tout à fait. Euh... Bah disons et... qu'il y a eu beaucoup de précédents assez qui, qui ont été victimes de leaks sur fortune. Alors le jeu serait en développement, comme vous le disiez Valentin, il aurait dû sortir en 2021, mais à cause du Covid, il est repoussé à 2022. Euh, et à la tête de la production, on aurait le studio d'Ubisoft Sofia. Euh, qui travaillerait donc sur le moteur euh, Unreal Next hein, euh, de tous les Assassin's Creed. Donc pour ceux qui ne savent pas, Ubisoft Sofia c'est le studio qui a travaillé notamment euh, sur Black Flag, sur tout ce qui est la végétation dans Black Flag, et qui a été lead aussi, euh, enfin studio lead sur le euh, le projet Assassin's Creed Rogue. Non en vrai, euh, ouais c'est vrai qu'Ubisoft Ubisoft Sofia ils ont fait le très confin pour contester. Ouais, euh, contesté, oui. Assassin's Creed Rogue, parce qu'il est cool au niveau du... du... Ça, c'est une chose qui me fait peur qui, quand j'ai lu Ubisoft Sophia. C'est que scénaristiquement, et euh, tu vois, au niveau de la, de la mise en scène et tout, de l'écriture des personnages et tout, Rogue est vachement cool. Ouais. Par contre, euh, c'est clairement une copie. Il euh, n'y a aucune innovation, il n'y a aucun changement dans le gameplay et... Et il euh, n'y a pas vraiment d'efforts qui ont été faits euh, par rapport à Black Flag à, mm. à, à, et au 3, tu vois. C'est vraiment Et ça, c'est ce qui m'inquiète, c'est que j'ai très peur de voir encore un truc qui tourne sous la même chose euh, que le moteur de Valhalla, Origins et Odyssey, qui euh, est toujours pas fixé à 100% parce qu'il y a des bugs qui n'existaient pas sur Origins qui existent sur Valhalla. Et ça, ça me fait un peu péter des câbles, quoi, parfois. Mais, mais euh, bon, bref. Sophia, ça peut être cool, mais à la fois, je me dis si... Euh... C'est pour avoir une un, un, un valala bis. Ça m'intéresse pas trop quoi. Déjà première, premier truc moi personnellement qui m'a refroidi c'est ça. Moi personnellement ça m'a pas plus refroidi que ça. Bah comme tu disais j'ai été enfin, personnellement effectivement Rock dans son gameplay il avait des trucs qui faisaient vraiment péter des plombs. Mais par contre sur l'écriture des scénarios ils ont vraiment un talent. Et effectivement j'aurais tendance à faire confiance même si bah tu sens que ce sera vraiment l'épisode en fait annexe genre d'attente avant le prochain gros AC. Qui sortira certainement dans un, deux ou trois ans. En gros, cette rumeur, elle nous fait euh, état euh, d'une localisation et d'une époque pendant la guerre de Cent Ans, donc en France. Et on jouerait un espèce de chevalier euh, qui, qui fait des, des, des, <rire> des, des championnats de, <rire> bah des tournois, de, de tournois de, de tournois d'épée quoi. Baf. Comment dire Je veux bien qu'il ait une vie personnelle hein, mais euh, disons que si son objectif dans la vie c'est d'être champion des tournois en France euh, niveau charisme du personnage on va peut-être pas arriver à grand chose quoi. Ouais et puis surtout pour atterrir devant Assassin's Creed il a peut-être loupé son... Ouais, il, il y a un problème sur son le CV truc, là. Il, il a ouais, peut-être loupé, ouais. hein, peut loupé le coche quelque part sur un truc mais... Euh... C'est encore un coup de la concert d'orientation ça, c'est genre... Ouais exactement. <rire> c'est gouré de voix quoi Ah oh, putain. Et donc ce fameux chevalier, il aurait pour objectif aussi de se battre contre un ordre qui s'appellerait l'Ordre de la jarretière Alors pour, euh, pour la culture G, hein, on l'a découvert en même temps que vous euh, il y a quelques instants, l'Ordre de la jarretière c'est euh, un des ordres les plus élevés, enfin c'est même l'ordre le plus élevé euh, de la chevalerie britannique. Euh, donc qui a été fondé en 1348, donc on peut donc se dire que le, le jeu prendra place dans ces années là. Donc euh, peut-être peut-être que ça abriterait les templiers, ou pas, parce que c'est un ordre différent et à cette époque les templiers existent. Euh, rien que le, le, le, le truc là, euh, je trouve ça pas très stylé. Ouais, effectivement, <rire> ça m'entend <'entraîne> pas <rire> non <rire> plus. <rire> je me dis pas, oh cool, trop bien, on va combattre des trucs et tout, non je me dis pas, enfin, ça me laisse un peu... Euh... En fait là j'ai l'impression de lire le, le speech d'un mauvais film. <rire> ça me paraît bien ça. Le, le nom, nom le sujet. nom, il est un peu, le nom, il un, déjà le nom, il est un peu pourri. Tu te dis, ah bon, c'est pas fou. Tu vois la fiche, tu te dis, ouais. Puis le concept, bah, le concept, il est quelconque. Donc, en fait, c'est pas très, euh, très vendeur. Quoi. Effectivement, ça, ça, ça vend pas du rêve. Et puis là, on va arriver sur la partie, euh, en tout cas, moi qui m'a le fait le plus. Euh, qui comment dire <rire> euh, qui, qui m'a fait hurler peut-être, euh, c'est que les, les, les, les, le gameplay principal se baserait sur plusieurs activités, à savoir l'assaut de château, euh, la joute euh, à cheval et les combats en arène. Donc, euh, comment vous dire Alors, c'est super pour un jeu de chevalerie, il hein, n'y euh, a aucun problème, mais il ne faut pas oublier qu'il y a Assassin's Creed dans le nom. Euh... Ah bon <rire> Bah écoute, euh, voilà quoi euh... Donc... Ah bon <rire> On vous va venir les trolls. On vous voit venir dans les, <rire> les commentaires. Est-ce ah, que tu penses que faire des, faire des, bata des batailles en Dracar, c'est très Assassin's Creed, toi <rire> bah, Non, mais disons que, en fait, le problème, c'est que, bah, je vais l'expliquer simplement, c'est que assassin's Creed, les cœurs de gameplay, c'est l'infiltration, l'exploration, le parcours. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, tu vois, et je te donnais l'exemple tout à l'heure, Valhalla, son, son, son cœur ses cœurs de gameplay... C'est l'exploration et la conquête de territoire. Donc tu retrouves au moins un des cœurs essentiels d'Assassin's Creed. Si c'était avéré cette rumeur, ça n'a rien d'un Assassin's Creed. Mais rien. Et c'est pas, pas le fait de mettre des mecs en capuche qui changera quoi que ce soit. Mmh. Tu vois euh, Je faisais la petite blague tout à l'heure quand on discutait entre nous. Euh, de, de, dire que, de dire que dans le château il y, des, il y a des types en capuche et puis que nous bah, on incarne un Templier qui vient les défoncer. Et ben, bah, super les mecs Franchement, euh, je suis emballé par le jeu. Hein. Et donc, pour pousser le, le, le truc pas encore plus loin, il y aurait un espèce de, de, de Leonardo de Vinci, euh, un espèce de mec comme lui. Euh, et c'est lui qui, en fait, euh, donnerait de l'équipement aux joueurs, des capacités, etc. Un ouais, comme, voilà. Euh, bah, comme donnerait le, des comme, améliorations. Oui, un, un peu comme le mec dans Syndicate, mais j'ai complètement oublié son nom. Ouais, qui, oui. était, qui était clairement un Léonard de Vinci bis aussi. Et euh, du coup, ce monsieur-là serait Nicolas Flamel, quoi. Alors Niclo Nicolas Flamel, c'est qui, hein, Valentin Parce que moi, je le connaissais pas avant le début de la vidéo, mais... Alors Nicolas Flamel, c'est euh, l'inventeur de la pierre philosophale dans <rire> Harry Potter. Ouais, et <rire> Et du coup, et du coup euh, ce monsieur, c'est un accessoirement dans la vraie vie, c'est un alchimiste français. Euh, pff, qui a fait des trucs d'alchimiste quoi. Il n'y a pas grand chose à dire dessus quoi. Enfin déjà, déjà tu vois de base. Là tu me dis euh, ouais bah t'as Nicolas Flamel euh, <rire> qui est un écrivain. Euh... Mais attends c'est même pas que ça mec c'est pire. <rire> c'est pire Nicolas Flamel c'est un bourgeois parisien du 14e siècle. Écrivain public et copiste Oui mais on, le pire c'est qu'on le voit déjà Enfin on, voit, on le voit pas mais on voit son labo Dans euh, Assassin's Creed Unity Si je me souviens bien c'est sous Notre-Dame quoi. Bon et puis c'est pas tout hein, Parce que du coup bah, vous le savez avec chaque Assassin's Creed Il y a toujours un On a toujours des nouveaux, des nouveaux gadgets Des nouvelles fonctionnalités qui arrivent euh, Qui nous permettent d'améliorer notre équipement Ou d'ajouter un, un changement dans le gameplay Et là du coup ce qui serait De base dans le jeu qui, qui ajouterait un, un, un Enfin de l'impact fort dans le gameplay, ce serait l'alchimie. Voilà. On pourrait euh, selon le leak hein, euh, crafter des potions euh, mais pas que, hein, Pas que puisqu'on pourrait aussi craf crafter des éléments magiques. Donc euh, du coup, euh, c'est bien, je suis ravi. Euh, je vais pouvoir avoir mon Imbus 2000 et puis euh, aller à toute allure à l'autre <rire> bout de la map. Euh, je, je, je suis ravi, franchement. Euh... C'est le truc le truc encore pire qu'Odyssée. Déjà, déjà dans Odyssée, on leur avait dit les mecs ne faites plus jamais ça. Et là, ils se sont dit Ok, on va faire pire. <rire> on, va, on va faire pire. <rire> Vous n'avez rien vu. <rire> Peut-être faire un, un point sur, euh, sur tout ça, enfin un, un avis global là-dessus. Euh, du coup, Val, tu, tu dirais quoi, là, comme ça euh, C'est nul. Bah Et puis, j je te vendrais bien du rêve en te disant qu'à cette époque-là, il y avait aussi Thomas de Carnéon qui était en vie. Enfin... Oui, c'est vrai, on n'a on pas, pas abordé Thomas de Carnayon. On, on, on, on peut retrouver Thomas de Carnayon potentiellement, et les fans qui, certains fans l'attendent depuis très longtemps dans un jeu. Mm. Euh, bon, il, il est mort 17 ans auparavant par rapport à la date que je donnais tout à l'heure, mais bon, euh, sachant que c'est des dates approximatives, on ne sait pas exactement euh, quand est-ce que ça peut se passer. Mais voilà, il y a des trucs qui ne sont pas super cohérents. Euh, mm. bah, déjà, pour moi, le gameplay de base d'un Assassin's Creed n'est pas là. Donc il euh, y a un gros problème Quand tu vois un jeu Assassin's Creed en me disant Bah je vais, je vais prendre d'assaut des châteaux Tu vas pouvoir faire des joutes euh, Avec des gens Et puis euh, faire, et faire des combats en arène mm. euh, je, Franchement je, je suis Enfin je, je vais être honnête en fait Je, vais être, je suis ultra réticent euh, mm. Et c'est pour ça que je, Sincèrement je pense que la rumeur euh, Elle est pétée du cul quoi mais euh, là, ça pose problème en fait, parce que vraiment, si tu vends un jeu et si tu fais un jeu et si tu crées un jeu Assassin's Creed uniquement basé sur des sièges de château, sur des joutes euh, mmh. en canasson et sur des combats d'arène, bah c'est pas un Assassin's Creed qu'il faut faire quoi. Bah ça en fait, autre chose. Dis dis disons que si tu veux, euh, si tu veux forcément que l'infiltration elle sera là, forcément que l'escalade sera là aussi et forcément que l'exploration sera également. Mais c'est juste que, quand c'est pas des choses que tu mets principalement en avant, alors que c'est ces cœurs-là de gameplay qui définissent ce qu'est Assassin's Creed de base, bah, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Effectivement, les combats d'arène étaient présents Origins mais c'était une toute petite feature, toi dans tout le jeu. Enfin, c'était minime, quoi. Le coût des potions magiques... Euh... Bah... <rire> allez non mais voilà enfin alors si tu veux ils, ils pourront toujours justifier d'une certaine manière hein, en disant oui mais alors maintenant il y a une eau sacrée des isou euh, qui permet de faire des potions magiques oui mais non oh, oula. <rire> non Ouh là. là. Oh. Ouais. ouais non c'est clair franchement je suis un peu en effacant on est tous les deux sur la même longueur d'onde pour vous dire que cette est rimeur ça. est pourrie voilà. en fait comme tu dis Val c'est que le lit tourne euh, ça va mettre des choses dans la tête des gens ouais. qui sera certainement bullshit ouais et euh, on préfère casser les trucs tout de suite plutôt que de casser les rêves de chercher de bah casser les rêves ou euh, <rire> ou, ou les ou cauchemars les... c'est ou <rire> les cauchemars <rire> oui, parce que plus, plus, plutôt que de vous vous emballiez et c'est vrai que si ça vous plaît ce genre de format on pourrait effectivement le faire avec toutes les rumeurs qui circulent et, et essayer de les démonter en fait ouais, ça pourrait être marrant. certainement certain, certainement qu'il y a des rumeurs qui, qui marcheront hein. il y a, il y a des, des trucs qui seront vrais au final alors la prochaine pourquoi il n'y aura jamais de remake d'Assassin's Creed 1 Non. <rire> non, on n'est pas d'accord là-dessus. Oui, mais justement, ça peut être rigolo. <rire> ouais, bon, bah, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, euh, si vous avez quelque chose euh, à nous dire, si vous voulez rebondir, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous voulez rebondir sur quelque chose qu'on aurait dit, N'hésitez pas à le faire dans les commentaires, on les lira et on se fera un grand plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que oui, je le sais, vous êtes beaucoup à nous regarder sans vous être abonné et à lâcher un petit like des familles qui fait plaisir. Sur ce, c'était Val et Auré en direct de la Assassin's Creed Experience. Prenez soin de vous et salut à tous. Bye tout le monde